un rassemblement de personnes d'horizons totalement différentes, puisque c'est une formation euh, du point de vue régional, voire aussi euh, jusqu'à la Bretagne. On a une personne qui vient de Bretagne. C'est donc un, un collectif de, de plusieurs stagiaires qui sont en situation d'alternance. Et puis, euh, c'est beaucoup d'échanges, dans le sens où on a une responsable de formation, ou un responsable de formation, en l'occurrence une responsable, euh, qui vient nous proposer des contenus de formation, donc en lien avec les certifications du diplôme donc je vais donner un exemple type euh, la communication on a eu un intervenant euh, sur la communication euh, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on doit être capable de faire de communiquer sur un événement euh, euh, voilà un exemple très euh, très concret on, on doit organiser un projet le projet a une finalité et ben nous en tant que stagiaires de formation on doit être en capacité de pouvoir communiquer là dessus donc la responsable de formation vient nous proposer ces contenus là et euh, on a des semaines dans l'année qui sont réparties. Euh, en moyenne je dirais deux semaines par par mois mais c'est assez aléatoire tout de même ça dépend aussi des vacances scolaires parce qu'on est amené à beaucoup travailler en vacances scolaires et euh, c'est des contenus où c'est très interactif dans le sens où le système de la formation euh, se veut participatif donc, on, on vient, on s'interroge, on se questionne sur nos pratiques en tant que professionnels et on apporte nous-mêmes du contenu, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de très descendant, où on a un intervenant qui nous, qui nous donne un sujet et voilà, on remplit comme si on faisait des devoirs. C'est vraiment quelque chose de participatif où tout le monde a son mot à dire, tout le monde échange. On a beaucoup d'études de cas, de travaux de groupe et c'est quelque chose qui, je pense, la formation, en tout cas, c'est ce qui m'a plu et c'est comme ça que je l'aperçois au bout d'un an. C'est quelque chose de, qui se vit vraiment collectivement, ensemble, en groupe, euh, en tant que stagiaire. La dynamique de groupe, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans le sens où euh, on est souvent ensemble. Pendant les semaines de formation, on a beaucoup de, de travaux à, à faire ensemble. On en a même un projet collectif le long de la formation euh, qu'on peut choisir dès le départ, euh, qui est euh, en fait de, de, notre, de notre propre initiative. Euh, donc, euh, nous, par exemple, on a fait le choix de d'animer un temps de formation d'autres stagiaires dans une autre formation euh, mais c'est quelque chose voilà qui est en fonction de chaque groupe donc chaque groupe est unique nous on est huit euh, personnes donc huit adultes et euh, on vient tous de structures totalement différentes ou alors des mêmes structures mais avec des postes complètement différents et c'est là où le groupe a, a son importance puisque c'est dans nos interactions qu'on va pouvoir s'apporter le plus et, euh, et donc avoir une bonne dynamique de groupe c'est hyper euh, important ça va, euh, ça va être des semaines de formation, donc de 35 heures. Et le reste du temps, ça va être des temps euh, en structure. Mmh. Ce va-et-vient, il va justement permettre de lier euh, la théorie entre guillemets et la pratique pour justement euh, s'interroger sans arrêt sur ce qu'on est en train de faire. Souvent, on, quand on parle de ce genre de formation, vu que j'ai moi-même vécu en BPGEPS, le DEGEPS, il est aussi là pour déconstruire notre image du métier, bah, entre autres de coordinateur et euh, de tout ce qui tourne autour, de déconstruire ces, ces images qu'on peut avoir pour euh, venir se questionner, venir avoir une, une réflexion là-dessus, c'est-à-dire qu'on va euh, dans le mois avoir une semaine de formation puis deux semaines en structure qui vont nous permettre ou non d'appliquer ce qu'on a vu. Parce que parfois, ça arrive qu'on soit en décalage. On n'a pas forcément vu le budget semaine 1 et semaine 2 On applique ce qu'on a, qu a appris concernant le budget. Mais on va quand même avoir cette réflexion constante de se dire là, je suis en formation, ça me permet de, voilà, de me poser aussi, de prendre de la distance. Aussi, ça c'est quelque chose qui est super intéressant c'est qu'on prend de la distance avec notre poste puisqu'on est quand même considéré comme salarié apprenti d'une structure et euh, on prend de la distance du coup avec euh, avec euh, notre rôle notre poste et euh, pendant qu'on pendant ce temps là en fait on va retourner euh, on va retourner en structure avec d'autres choses en tête des, des nouvelles réflexions des nouvelles questions et du coup on va en fait on va passer notre temps à s'interroger sur tout et, et c'est ça qui est hyper riche puisque, euh, on aura toujours un regard neuf sur les choses, même quand on pense euh, avoir euh, acquis euh, telle ou telle compétence. En fait, la, la formation va permettre de nous la requestionner et de la réappliquer euh, une fois sur le terrain d'alternance.